Nous allons tous y retourner. Les rois Hermie, des nias, Hermic, cache des os. On d'abord, on a I'll give you some sous <laughs> soda. that's <laughs> really good. брongers' I don't know really I don't know exhausted I I I I voilà, c'est mon nom. C'est mon nom. C'est mon a C'est mon nom. C'est mon nom. C'est mon mon la vie. Car tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Nous allons tous y Allez, on Allez, on va t'accorder. la On va t'accorder. On va t'accorder. On va t'accorder. On va de On poussière, tu retourneras Curious, je suis un peu Je Je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 Prends alors vite fait, comme ça. Ah non. Je sais qu'il y a une Merci. <coughs> <coughs> Quelqu'un peut prendre pour toi Je, tu, je peux. Tu peux tous les jours car poussière du Tu retourneras à la poussière. Nous allons tous y retourner. C'est ça. Tiens, Tu vas tu bien. Ok. Tu sa fesse, tu les Je te soit le sol. C'est à force de peine que tu en tireras, de le Ok. Tu mènes le Tu sous ton Tu vas poussière. Ok. Nous allons tous y retrouver. Merde c'est -ce un